Salut gang, c'est Weedman, content avec vous. On a tous nos clones. Et oui, je vais pouvoir enlever ici le dôme. Et euh, on va pouvoir euh, faire pousser nos plantes un petit peu plus à mode tourner sans floraison. On a nos clones. Quand nos plantes vont être en floraison, on va avoir une bonne idée de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Je sais, il faut attendre à la fin du curing. Et on avait, euh, il faut attendre à la fin de l'affinage, en français affinage. Je vous le dis, le séchage et l'affinage, primordial, essentiel, une des choses les plus importantes, sinon la plus importante dans le processus de la l'agro. Je vous le dis, je vous le dis. On va faire des changements aujourd'hui dans l'attente. Premièrement, on va enlever le don, ça va faire plus d'espace. On va éparpiller nos clones. Parce que maintenant, nos boutures ont maintenant des racines. Une bouture avec une racine, on appelle ça un clone. On va enlever des plantes. On a présentement 7 plantes. On va réduire ça à 4. Et on va rajouter une lumière de Vipar Spectra. Présentement, on a la Vipar Spectra XS2000. Et on va rajouter sa... pas sa soeur jumelle, mais sa sœur, Une P2000. Je crois que la P2000, c'est 200 watts de puissance. Et celle-ci, la 240... 240 watts de puissance, donc on va avoir 240 et 200, et ça va bien couvrir notre 4 pieds par 4 pieds. Le GMO Animal Cookie numéro 3 là-bas, vraiment très très très petit, c'est le seul plant que j'ai pas de clone. Quand j'avais pris mes boutures sur la plante, j'ai été capable de prendre seulement une bouture tellement que la, la plante était petite. Pas capable de faire de quoi de bon avec cette plante-là. Donc euh, on va s'en débarrasser. Le triple burger qui est là, on va s'en débarrasser. J'ai un autre triple burger ici. Donc on va, va pouvoir s'occuper de celui-là. On va le mettre en floraison, ce triple burger numéro 6 là. De Skunk House. gracieuseté de Zuzukana. Euh, j'ai d'autres clones. Ici, là, j'ai des clones là, de triple burger numéro 6. Le triple burger numéro 6, on va le garder. Donc celui-là, on va le couper. Pourquoi? Premièrement, je veux réduire ma tente à 4. Plus d'espace, plus d'aisance à travailler. Et puis celui-là, il a été euh, avec toutes les boutures là, que. Avec toutes les boutures que j'ai prises sur la plante. Il, il a mal repris. Euh, il est pas beau. Il est pas beau. Donc c'est plus facile à éliminer. Et de toute façon, j'en ai un autre. J'en ai un autre qu'on va mettre en floraison. Je viens de me voir, là, ça, là, ça, excusez-moi. Ça, c'est... Bon, on continue, on enchaîne. On enchaîne! Donc, le triple burger, on en enlève un. On en a déjà un. Le gelato mint, le gelato cake, numéro 5. Gelato cake, numéro 5, de Elevate. Et puis, il se passe rien ici, les, il ne se passe rien, inquiétez-vous pas. De Elevate, euh, on va le garder il a été magané par euh, par moi-même parce que j'ai enlevé beaucoup de feuilles. Il y avait beaucoup de feuilles qui avaient été endommagées, je crois, à cause qu'il y avait trop de nutriments. Ils ont été endommagées comme ces feuilles-là ici, là, vous les voyez là. Il y avait beaucoup de feuilles comme ça, le Gelato Cake numéro 5. Donc, euh, on a des trips. J'ai aspergé là, mon produit magique sur euh, ces plantes-là, là, hier. Donc, euh, d'après moi, là, on va se départir des trips assez facilement. Le Gila cake numéro 5, pas beaucoup de feuilles, mais je vous le dis, euh, d'après moi, il va reprendre du poil de la bête euh, d'ici une semaine. On va tourner sans floraison dans 7 jours. Donc, on enlève le GMO Animal Cookie numéro 3. Plusieurs d'entre vous aimeraient voir un GMO Animal Cookie en floraison. Ben, j'en ai un autre. J'en ai un autre et je veux pas me tromper là. Euh, Celui-là ici. Celui du centre. Le GMO Animal Cookie numéro 2. Donc le numéro 2, on va le garder. Le triple burger numéro 6, on va le garder. On va garder aussi le gelato Cake numéro 5 de Elevate Seeds. Elevate. Ripper Seeds. Skunk House. Génétique. Lui on l'élimine, lui on l'élimine et celui-là ici c'est le Mendo Chino Animal Cookie numéro 2. Lui aussi le Mendo Animal Cookie, Mendo Chino Animal Cookie numéro 2. J'ai présentement cette plante là en curing. Euh, gros potentiel. Gros potentiel, j'ai hâte d'avoir la fin du curing, beaucoup de changements dans le curing, on n'est pas encore rendu à la fin. J'aimerais avoir le goût et l'odeur que, que me donnait cette plante-là à la fin de sa floraison. Mais depuis que je l'ai coupée, c'est sûr que le goût a changé, la, la chlorophylle, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais en enlever une des deux. On va garder une des deux Mendochino Animal Cookie. Et euh, donc, on va avoir quatre plantes différentes. Quatre plantes différentes de trois compagnies différentes. Parce que le Mendochino Animal Cookie et le GMO Animal Cookie sont tous les deux de Ripper Seeds. Donc, euh, ça va très bien. Euh, écoutez, quand on a beaucoup de clones... Euh, comme ça, on a beaucoup de plantes. Mais ben là, vous voyez, il y avait deux triple burgers. J'en élimine une. J'apprends, j'apprends. Mais ben c'est la bonne façon, je crois. Euh, je suis vraiment fier là, de la façon que je peux gérer mes plantes. Donc, euh, on va continuer comme ça. Je vous laisse là-dessus. Va, je vais vous montrer la suite. Je vais faire un petit ménage. Je vais vous montrer le résultat de cette de cette euh, tente-là, là, après avoir enlevé le GMO Animal cookie numéro 3, et un des deux, Triple Burger numéro 6. Donc ça va faire plus d'espace, on va travailler avec 4 plantes, je vais même rajouter une lumière, beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais on aime ça euh, jouer dans notre grow, travailler dans notre grow. Je vous le dis, euh c'est bon pour le moral. Très très bon pour le moral. Travailler avec les plantes. Je sais à quoi m'attendre avec le triple burger numéro 6. J'ai une bonne idée avec le Mendocino Animal Cookie. Je veux m'occuper de ces plantes-là. Là. Ça va être une des gros... Euh, que j'attends avoir beaucoup de succès. Pas de succès, mais... Avoir des, des, des, du succès avec des variétés que je vais aimer. Je me croise les doigts. Je <rire> me croise les doigts. Pour le GMO, Animal Cookie numéro 2, on se rappelle que j'avais déjà aimé un fameux GMO Animal Cookie. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas capable de faire des clones. Et puis le Gelato Cake, ben, même chose. Euh, dans le passé, j'ai fait pousser un Gelato Cake. Ça m'a donné quelque chose de pas pire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, le Gelato Cake numéro 5, le phénotype. Numéro 5, là, la cinquième graine de cannabis. Ce que ça va me donner. Donc, j'ai vraiment hâte de m'occuper de celui-là. Et du GMO Animal Cookie. Et des deux plantes qu'on connaît. Là, le Triple Burger. Et, comme je vous ai dit, on ne le connaît pas encore. Le Mendo Chino Animal Cookie. Mais on va le connaître très bientôt. 55 jours de floraison seulement. Pour le Mendo Chino Animal Cookie. Les trichomes sont sont bruns, bruns, bruns. Après 48 jours. Je te le dis, euh, c'est vraiment vrai. Là. Euh, le Mendocino Animal Cookie de Ripper Seed, c'est pas 70 jours en 12-12. Mais vraiment. Là, 55 là, dans le top, dans le top, top, top. Là. Et même, même à 50, ans, je te le dis, là, euh, je ne suis même pas gêné d'écouper à 50 jours. Première fois de ma vie là, que, que je vois ça. Là, des être ambrés, bruns aussi rapidement. Donc restez là, euh, la vidéo continue. Je vais faire un petit ménage. Il euh, faut que je travaille. Il faut que je travaille. Alright. On regarde la suite là. De retour avec la Bipar Spectra XS2000. Je n'ai pas encore mis la P2000. On va attendre d'être en floraison avant d'installer de, la deuxième lumière. Donc j'ai gardé en gare encore mes, euh, mes clones avec mes quatre plantes. Le qui va prendre un petit peu, un petit peu du mieux prendre l'espace. j'ai hésité entre euh, 4 et 5 plantes mais euh, dans une semaine euh, et demie là on va avoir couvert là euh, une bonne superficie et on va rajouter une deuxième lumière pour aider la xs 2000 qui habituellement on utilise cette lumière pour une tente 2 pieds par 4 pieds donc c'est vide ça va se remplir avec des plantes qui m'intéressent. Donc, euh, vraiment, là, ça va être très, très intéressant de suivre cette gros-là. J'ai réaménagé. J'ai mis le Gelato Cake numéro 5. C'est lui qui a le moins de feuilles, qui est le plus magané. J'ai pris beaucoup de, de, de, de, de boutures à la fin, là, pour être sûr d'en voir. GMO, Animal Cookie numéro 2. Je ne le connais pas du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va me donner. Et les deux ici, on les connaît. Non, c'est pas vrai. On connaît le Triple Burger numéro 6 Azuzucana. Celui-là ici, comme je vous ai dit, c'est le Mendo Chino Animal Cookie numéro 2 de Ripper Seed. Il est en curing présentement, puis j'ai l'impression que ça va me donner un bon cannabis. Donc, euh, suivez cette grow. Les couleurs vont être différentes. C'est trois compagnies différentes, donc, ça va donner, là, vraiment, quelque chose de, de, de, de pas pire. Je vous le dis, je vous le dis. C'est la grow, la grow, la plus intéressante à Winman depuis l'existence de la chaîne. Dans la grow. <rire> Alright, gang, un pouce, un commentaire, euh, redites-moi donc encore, là, aussi que vous achetez vos seeds? Où que vous achetez vos graines de cannabis? Est-ce que vous les achetez chez Ripper Seeds? Est-ce que vous les achetez chez Elevate? Est-ce que vous les achetez chez Skunk House Génétique? Bye. À la prochaine.